Franchement, je pense que vous me comprendrez quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'animés dont je connais le nom, que je dois regarder, mais que je ne commence jamais Pourquoi Parce que ça a l'air claqué au sol ça, ça a l'air nul, hein. j'ai beau faire le mec très souvent, mais je suis comme tout le monde, si je vois un truc qui m'attire pas, je clique pas, hein, tout simplement, comme vous l'avez sûrement fait avec cette vidéo, mais évidemment, arrive des fois où on se trompe, même assez souvent, c'est comme considérer Bis comme un shonen pour enfants. waouh regarde, les personnages sont trop mignons, waouh l'univers est trop joli, c'est trop kawaii dessiné Ooh! vous voyez le topo Et donc, dans toutes les erreurs que j'ai pu faire, l'animé dont on va parler aujourd'hui a sûrement été l'une des plus grosses, j'ai nommé Rakudai Shino Cavalry, ou aussi appelé Chivalry of a Felite Knight, avec l'accent, ancien animé que tout le monde avait apprécié auparavant, et qu'encore beaucoup, et je dis bien beaucoup de monde, apprécie encore aujourd'hui, et j'ai pu spécialement m'en rendre compte, avec le nombre de commentaires me demandant d'en faire une vidéo dessus, donc oui Paul, après 3 mois d'acharnement, Voici la vidéo, hein. merci mon ref Je n'aime pas spécialement vous faire beaucoup patienter, hein, surtout quand il y a beaucoup de choses à dire, donc dites moi en commentaire, quel est votre personnage préféré euh, Même si je me doute déjà un peu de la réponse quoi hein. Le like, l'abonnement, d'habitude vous gérez tellement que j'ai même pas besoin de vous le dire hein, Donc euh. Et sur ce, commençons L'histoire de Rakudai Kishi nous plongera au sein de l'académie de Hagune, là-bas dans le système d'éducation japonais, les élèves sont notés et classés selon leurs aptitudes au combat et à l'escrime, et à croire que nous comme des cons on continue à écrire sur des cahiers, mais bon, dans tout ça, on a Kurogane Iki, simple élève en apparence, assez beau gosse, oui on peut le dire, je suis fan de Jojo après tout, <rire> Mais le problème de Iki va être le point central de presque toute l'intrigue. Le souci c'est qu'il n'est pas vraiment talentueux. Et à vrai dire, son véritable talent, qui est celui d'imiter à la perfection les mouvements de son adversaire, s'avère très utile en situation réelle. Mais ne sert à rien pour donner à Iki les notes qu'il lui faut. L'académie, et plus spécialement son système de notation, ne permet pas d'évaluer correctement Iki, qui se trouve donc être en dernière classe, à la toute dernière place, le surnommant même Worst One. Et pour toi qui as chez les cours d'anglais, ça veut dire le pire des pires en gros. Ouais bah montre tes notes en anglais. Deux. Bah tes notes en anglais. Bah deux. Bref, Iki commence son nouveau cursus, habitué à être le plus nul et surtout ayant un bon gros quotidien de merde. Mais l'événement qui va venir changer tout son quotidien et aussi sa vie entière, j'ai envie de dire, c'est l'arrivée de Stella Bamillion. Ah, désolé, c'est mon côté de fan de Black Lover qui ressort. Une tsundere des plus chiantes que vous ayez vues, mais jusque-là, rien d'anormal. Ce qui va l'être, en revanche, c'est Seiki qui se retrouve être assigné à la même chambre que Stella. Il s'ensuit donc un duel pour savoir qui garde la chambre, le résultat est couru d'avance, hein, il gagne, il lui met la purée. Combien de... Ground pour te mettre KO! Bah, un hein, du coup. Et le combat lui permettra aussi de développer un peu leur relation en se dévoilant l'un à l'autre. Donc, les deux jeunes étudiants sont dans la même chambre sans problème et il s'avère en plus qu'ils ont le même objectif remporter le tournoi des 7 académies et prouver à tout le monde l'étendue de leur entraînement et surtout le fruit de ce même entraînement. Donc, au final, on va les suivre eux et quelques autres à côté, s'entraîner pour devenir plus forts, s'entraider dans de durs événements amenant jusqu'à l'accomplissement et qui apporteront tous son lot de bonnes choses de la série. Et je vous assure que tout le reste est assez kiffant, mais voyons ça plus en détail. Honnêtement, au début, j'ai dû me poser quelques bases pour m'y retrouver correctement, j'ai bien aimé l'univers, qui me fait rappeler un peu celui de Black Clover dans la forme, et celui de The Irregular dans le fond, vous captez très certainement pourquoi Non, je capte pas vraiment Bah... Chevalier Mage, euh, Vermilion, euh, un perso cheaté qui fait genre de palette dans une école, enfin... Euh, euh, voilà quoi hein. Ouais, c'est comme le côté pervers de Rudeus dans Mushoku. c'est là, mais on préfère ne pas le remarquer Exactement Attention, l'abus de vérité peut être nocif sur la santé Consultez votre médecin. Le perso principal est également très marrant, son ironie et sa détermination apportent un petit quelque chose à chaque situation, ce qui est plutôt cool, et le premier gros élément que j'ai remarqué, ce n'est pas l'animation de folie, hein, ce ne sont pas non plus les moments d'action de fou, mais plutôt Stella Je dois dire que j'apprécie beaucoup le personnage de Stella, c'est réellement un stéréotype énorme de tsundere comme vous n'en aurez jamais vu autre part, mais pour autant, elle a des convictions, des principes, un background, et une véritable entité à vrai dire, qui donne envie de s'intéresser au personnage, sachant en plus que malgré son comportement de tsundere, elle fait avancer les relations avec elle, de façon assez convenable, j'irais même dire que l'avancée de la romance, va plus rapidement dans raku Cavalry que dans kaguya sama, bon après pas super compliqué vous allez me dire, certes, encore plus véridique, sachant que la déclaration d'amour se fait vers l'épisode 4, là au moins on est sûr, dans une romance classique, je sais pas trop si je l'aime, franchement je suis un peu perdu, en même temps c'est trop un BAKA ce type Dans Rakuda Kishino Cavalry, franchement, je, je sais pas si je l'aime vraiment beaucoup ce type, en même temps… Viens on baise Let's go <musique> mais pour une tsundere, j'ai été étonné de voir qu'elle était loin d'être détestable en fait, même très appréciable d'ailleurs, mais bon, après tout ça, j'ai fini par capter pas mal de choses, et au stade où j'étais, je pouvais déjà affirmer qu'il y avait un truc qui était super kiffant, c'est les moments, les périodes de combat et d'action, bien évidemment accompagné d'un hitoshira de Iki qui est simplement mythique et symbolique de la série entière, et de toute la japanimation je pense, le voir gérer, le voir déchaîner son pouvoir, c'est vraiment super kiffant, tu te poses pas trop mille questions, tu sais que dès qu'il active ça, il va se passer des choses. On va dire que j'apprécie vraiment Eki dans sa façon de faire et son savoir-être, c'est une personne simple qui ne revendique que pas avoir un passé de fou, et qui avance avec des convictions dont on ne sait pas toute la source de suite. La colère, la haine et la tristesse sont des sentiments normaux qui nous permettent de nous exprimer, face à une personne qui a beaucoup l'habitude de les réfréner, on comprend bien vite pourquoi il a l'air autant passif, et du coup, on peut déjà se faire une idée de ce qu'il a vécu et comment il l'a ressenti, juste grâce à ça. Ça nous permet de le comprendre, ne serait-ce qu'un peu. Dieu est mort, mon ref. Hein Deux. <rire> Ma famille fait comme si je n'existais pas depuis le tout début. Et euh, du coup, c'est quoi ton nom Allocation numéro 2. Mais ils m'ont aussi appelé Iki, hein Oui, bon. Je me sens comme un dernier épisode de Boruto. C'est que vers la fin comme remarque. <rire> Acheter mes DVD. <rire> Autrement, je dois avouer que je suis extrêmement content d'avoir découvert cette œuvre. récemment, je ne faisais qu'essayer de piocher dans les nouveautés, dans les animés de saison à la recherche d'excellents trucs, alors que ça sert à rien, sachant toutes les masterclass qui sont sorties avant et que j'ai loupé, en regardant ça, j'ai eu l'impression de ressentir toute la hype qu'il devait y avoir à l'époque où chaque épisode sortait, et finalement, je me suis mis dans la peau de ces anciens fans, et j'ai fini par apprécier autant que si l'animé venait de sortir, et que tous ces concepts étaient assez nouveaux. Ce qui a beaucoup contribué à rendre mon visionnage des plus qualitatifs, en bref, j'ai adoré et je ne regrette rien, il a vraiment rien à voir, mais c'est sûrement l'une des premières fois que je vais dire ça, mais j'adore le Hechi dans cet animé. il est montré de façon tellement banale, mais en plus, souvent attaché à la liaison qui est le couple, donc ce qui le rend encore plus naturel, et totalement débridé, sauf si on oublie le fait qu'il a roulé une pêle à sa sœur, ok oui, mais bon, au sein de ce couple, ça peut vouloir avoir plus de relations, ce qui est normal, pour un couple, ça peut vouloir se montrer plus intime l'un envers l'autre, ce qui est normal pour un couple, et ça peut parler d'érection en mode normal, ce qui est pas super normal pour le coup, en vrai c'est juste bien de voir ce genre de choses de façon naturelle, sans que ça soit montré comme un truc de fou qu'il faut absolument cacher et extrapoler, après toujours bon de vous munir de votre sopalin, parce que la transpiration, pouloulou, mais on est presque en hiver David ta gueule Si je devais résumer tout mon ressenti de cette série, ça serait qu'au début, je m'attendais vraiment pas à un truc de fou, la série date pas mal, et ressemble beaucoup dans le fond à The X War, vous voyez, mais finalement, en regardant, j'ai pu comprendre pourquoi la série était autant appréciée, en me mettant à la place de tout le monde, et en me projetant vraiment dans la série, ça veut dire que j'ai pas juste regardé la série du haut de mon piédestal de gars qui a regardé 400 animés, non, j'ai vraiment regardé et apprécié la série comme un fan d'animé en 2015. 15, découvrant ce truc pour la première fois, et je vois vraiment pas ce qu'il y a à redire en fait, tu sais à quoi t'attendre, est ce que tu demandes, l'animé te le donne sous une excellente forme, les personnages centraux très appréciables, les combats très stylés, l'intrigue qui se veut parfois un peu frustrante pour nous tenir en haleine, et plein d'autres petits facteurs, qui ont fait que je n'ai pu que adorer cette petite expérience de 12 épisodes, et avec ce nombre là, je peux pas vraiment lui reprocher de ne pas en avoir montré plus, c'était même plus que suffisant, hein, compte tenu de ça, vous savez vraiment ce qu'il y a de plus kiffant dans tout ça et Surtout spécialement vers la fin, on l'aperçoit vraiment très facilement, dans ce fameux combat de fin, me donnant des frissons à chaque fois que je le regarde, très simplement et basiquement parlant, ça diffère beaucoup des autres animés, ici dans ce combat, pas de flashback de merde, montrant un passé difficile voulant le faire avancer, pas d'encouragement de 3000 de ses amis, car tous ses proches lui font confiance, et savent qu'il va gagner, pas de superflu, ici on combat réellement pour gagner, sans aucune autre conviction, pas de terme de combat ultra long, pas de suspense, tout se joue maintenant, on donne tout, du sang, de la sueur, c'est clairement ça qu'on aime, et j'en redemande encore plus, mais bon, tout comme vous, une fois arrivé à la fin, je me suis outré du fait que ça se termine comme ça, c'est pour ça qu'on va voir le cas de la suite Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 8 du manga, plus précisément chapitre 31, ou volume 4 du light novel, si vraiment vous êtes plus que des terres à continuer, alors désolé de vous décevoir, mais la suite n'est pas du tout à envisager, et ce pour des raisons plutôt simples à vrai dire, hein. L'anime était aussi là pour faire la promotion du light novel, au vu de comment il s'est arrêté, c'est vraiment pour donner envie de continuer à tout prix, les ventes des blu-ray n'ont pas été ouf, hein, 3000 exemplaires en 2015, donc pas trop de fidélisation de malades. La merche de façon générale, donc avec les goodies, les figurines et le reste, n'est pas vraiment beaucoup développée, ce qui est assez étonnant au vu de la carrure de la série, mais ce qui ne joue pas en sa faveur non plus. Par contre, la demande est toujours autant énorme. Mais bon, si ça suffisait, Classroom of the Elite aurait déjà une saison 2 en fait. Le problème de ce genre d'animé, c'est que leur popularité est énorme, mais tout le reste ne suit pas. Ce qui rend les chances de suite quasi nulles. Donc en gros, n'espérez rien.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 Eh, hey, oh, entre entre nous, entre nous, entre nous, franchement, Yorinette, best waifu, bah je suis désolé, euh, de dire la vérité comme ça, c'est...